Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le SOS RP concernant les orques, une race évidemment emblématique de l'univers de Warcraft. Et on va commencer directement par un rappel, c'est tout simplement d'aller regarder les généalogies sur les orques, évidemment partie 1, partie 2 si ça vous intéresse et que c'est bah, les outils principaux pour vous aider dans la création d'orques. Et aussi pour donner un petit foyer à votre petit orc isolé qui peut-être n'a pas encore de clan euh, qui lui, euh, dans lequel il est né tout simplement. Et donc on va revenir, un point que j'ai un petit peu oublié sur les deux premiers SOSRP Mais c'est pas grave puisque bah, pour les elfes de sang on pourra euh, remettre, reparler un petit peu Niveau culturel avec les hauts elfes, euh, elfes du vide Et concernant les humains, bon bah il y a Guilneas et, euh, et Kultiras donc je m'en fais pas trop Mais c'est vrai qu'un point que j'ai pu potentiellement un petit peu euh, zapper, mettre sous silence C'est les noms, la création des noms C'est pourtant très important, eh oui, quel qu nom choisir etc Alors euh, c'est tellement important que je vais peut-être même faire un épisode spécifique sur les prénoms Sachant que potentiellement, à terme, Blizzard évoque la possibilité d'avoir des noms, des noms, des pronoms, etc. Donc ça, ça va être très cool. Un nom composé, c'est ça, où wow, on sent encore le moteur 2004 à ce niveau-là. On ne peut pas faire de nom composé, malheureusement. Et un point très important pour vous aider dans la création des noms, un truc, essayez de penser, en fait, au niveau de du mythos, on va dire, de toute la mythologie. Des fois, bien sûr, il y a des noms, il y a, des, il y a, de, il y a de la langue. Par exemple, chez les orques, euh, bah, vous pouvez penser, moi, par exemple, là, je viens de donner le nom de mon orque avec Kocha. Pourquoi Kocha, en fait euh, bah, Déjà, en fait, la plupart des orques ont une langue assez gluturale, euh, avec des très grosses prononciations, des voyelles, qui sont coupées par des consonnes assez agressives. Donc, par exemple, euh, bon, là, ça va, parce que les voyelles chantent un petit peu, Kocha, bon, voilà, les consonnes sont pas... Mais, par exemple, je peux penser à euh, Grom, Chrome, vous avez le R qui vient. Enfin, on va, on va avoir ce O, ce Om qui va être bien accompagné par des consonnes. Vous allez avoir. Killrog, tout, les, la plupart des orques ont justement des, des grosses voyelles. Euh, faut pas hésiter aussi, par exemple, euh, en, con, en, en, terminon, en terminaison ou ailleurs, le gar, le gore, le... Vous voyez ce genre de prononciation Une voyelle encadrée par deux consonnes qui appuient très très fortement et qui reste gluturale comme langue. Hein, vraiment, euh, les, les voyelles sont... Euh, N'hésite pas à péter. Nerzoul, Nerzoul, le Zul, hein, ce genre de choses. On pète bien là-dessus, on appuie bien là-dessus, et ça, c'est assez important. Donc, au niveau des, des noms, ce que je peux vous aider, par exemple, c'est éventuellement essayer. Ça ne veut pas dire, vous allez évidemment me donner les moments où ça ne va pas, mais euh, personnellement, ce que j'essaye de faire, généralement, c'est soit de prendre bah, mon prénom, soit mon nom de famille, soit euh, mon nom, euh, mon, mon pseudo, soit autre chose même, hein, pourquoi pas un, un personnage qui me plaît bien. Et en fait, j'essaye de faire un anagramme de ce personnage. Soit, vous, par exemple, bon bah, imaginons, c'est Kocha, mon, mon pseudo. Et bah, par exemple, Chaco. Voilà, on prend là on met en verlan chaque ou sinon bah en fait vous prenez un papier ou vous essayez sur sur sur sais pas un Google Doc ou autre vous essayez de décomposer en fait le nom par exemple Kocha bah il y a O A S H K par exemple Wach Wach voilà, vous avez réécrit, repensé le truc et en fait des fois ça ça marche pas des fois ça marche super bien, des fois ça marche vraiment très très bien et j'ai été agrément surpris surpris parfois. Maintenant il faut que ça corresponde bien sûr à la race. Concernant les orques, ce que je peux vous conseiller c'est euh, bah, de vous intéresser à la culture mongole il y a pas mal de, de choses qui sont tirées de la culture mongole Alors, euh, faut pas non plus l'appeler euh, Kubilai ou euh, Genghis évidemment mais essayez de, de, de revoir de repenser un petit peu les trucs euh, il y a aussi potentiellement un petit peu de la culture nordique mais euh, ça on va plutôt le laisser aux au nains je pense, mais euh, parfois euh, on peut avoir un truc assez intéressant, maintenant faut le recomposer faut le ré... Euh, par exemple je sais pas moi euh, Mimir pour Mimiron tout ça Mimir. Bah, vous pouvez par exemple faire euh, Mirgar voilà, ça, ça peut faire un nom d'orque, effectivement, Myrgar avec euh, ça, ça, ça marche bien, ça marche bien. Mais bon, essayez plutôt la, la mythologie euh, mythologie ou juste les prénoms euh, mongols, ça peut un peu plus fonctionner pour les orques. Gardez à, à l'esprit ce côté euh, très euh, voyelle, on va dire, bien prononcé, bien, euh, bien énervé, bien accroché aussi par des, par des consonnes. Euh, globalement, pour les orques, au niveau de l'apparence, euh, évidemment, euh, la belle peau verte des orques, il y en a plusieurs, évidemment. Alors ce que j'aime bien avec celle-là, la dixième, c'est vous montrer un petit truc, c'est juste au niveau des tatouages, puisque les tatouages vont vous aider au niveau des clans, et c'est pour ça que la généalogie sur les orques est importante, puisque vous avez pas mal de clans, mine de rien, sur les orques. J'en profite pour casser un truc, parce que j'ai vu en live avoir énormément de questions sur « Malga, j'ai envie de faire telle classe, par exemple, je sais pas moi, un, un chaman, mais je sais pas à quel clan le rattacher. » Et au final, eh bien, on tombe un petit peu dans le contre-piège, qui est de se dire « chaman ». Orc, je connais un petit peu, j'ai regardé la vidéo de Génégie des clans, du coup je vais en faire soit un Frostwolf, soit un Shadowmoon. Shadowmoon, Frostwolf, hein, les givre et les. les euh, euh, mince, <rire> Ombre Lune, Shadowmoon. Et, et du coup, eh bien on est en mode, ok, donc la particularité de ces deux clans c'est d'avoir de très bons chamans, de très puissants chamans, etc. Du coup, je vais si je dois faire un shaman, ce sera forcément de ces deux clans-là. Attention à ne pas tomber dans cette erreur, c'est une spécialité. C'est comme pour les nations humaines. Les nations humaines, elles ont des spécialités. Kultiras est connu pour sa marine. Ça ne veut pas dire que les autres nations n'ont pas de marine. Ça veut juste dire que Kultiras, c'est sa spécialité. C'est le même principe avec les clans orcs. C'est pas parce que le clan Shadowmoon et le clan Frostwolf sont spécialisés en chaman que vous ne pouvez pas faire un grunt Shadowmoon ou un grunt Frostwolf. Un combattant Frostwolf, un combattant Shadowmoon, ils en ont. C'est pas parce que, euh, à l'inverse, par exemple, les clans militaires, les clans guerriers, comme le clan Blackrock et Bleeding Golo, donc le clan Roche Noire et le clan euh, Orbite Sanglante, sont les deux grands clans euh, de guerriers militaires euh, les plus nombreux les plus euh, les plus nombreux euh, de Drainer que eh bien on a euh, pas de chaman chez eux le chaman c'est c'est multi clanique hein, c'est vraiment tous les clans des chamans c'est la culture orc donc vous pouvez tout à fait faire un chaman euh, france wolf bien sûr c'est pas forcément ultra original vous pouvez faire un chaman euh, Blackrock, vous pouvez faire un chaman enfin je veux dire tous les clans fonctionnent à ce niveau-là. Pareil pour le côté, par exemple, je sais pas, voleur, voleur orc, je vais forcément l'associer au clan euh, Chatredens, euh, les, les voleurs, les fameux, le fameux clan de voleurs, d'assassins, etc. Vous savez, ils ont, tous des ils ont tous des éclaireurs, ils ont tous des services de renseignement, enfin pas de services de renseignement, parce que dit comme ça, ça fait très administratif, mais ils ont tous des espions, ils ont tous des éclaireurs, en fait, juste des éclaireurs. Donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là vous pouvez faire un voleur frostwolf ça, ça marche très très bien il euh, y a pas vraiment de faut pas se dire tel clan du coup je, telle classe non là-dessus vous êtes assez libre c'est ça qui est intéressant juste un point donc euh, niveau des tatouages j'espère qu'un jour on en aura plus mais vous avez bien entendu les tatouages qui peuvent très bien fonctionner tatouage vert comme ça on ne peut pas choisir la couleur des tatouages à l'heure actuelle Ces tatouages fonctionnent très très bien pour deux clans en particulier Des clans qui ont la couleur verte à savoir le clan Bleeding que j'ai évoqué juste avant Et le clan euh, des Bonchoers, Donc euh, les l'orbite sanglante et le clan des euh, Mashleso Qui sont euh, des clans avec des couleurs vertes Donc ça peut fonctionner justement pour, euh, pour leurs tatouages à eux Au niveau des peintures de guerre Peintures de guerre on a euh, bah, pour le moment seulement trois peintures de guerre Qui sont quand même sympathiques même si euh, on, a, on en aimerait plus. Ce qui est intéressant au niveau des pâtures de guerre, c'est que là aussi ça couvre plusieurs clans. Donc si vous avez vu les vidéos de Genegy, vous savez à peu près. Euh, le blanc, bah, ça peut être pas mal de clans au final. <rire> parce que ça peut marcher avec euh, du Black Tooth Green. Ça peut marcher surtout avec du Shadow Moon évidemment. Avec du Dragon Mo, avec du Ends, donc ça marche très bien. Le blanc ça s'appuie. Euh... Alors bien sûr vous allez me dire, mais non les, les Black tooth Green sont noirs, mais gars. Bah en fait comme généralement c'est blanc et noir, mais le blanc est en secondaire et le noir en principal. Et eh bien on peut avoir justement ce blanc qui apparaît si vous avez choisi une armure noire de mettre des peintures de guerre blanche, ça fonctionne très bien. Alors attention, ça veut pas dire que vous... les peintures de guerre blanche sont obligatoirement pour des clans euh, avec euh, ou le blanc ou le noir en couleur euh, principale et secondaire. Là-dessus, non, bien sûr, même si, euh, parce qu'on a vu par exemple Sorfang euh, avoir une espèce de peinture de guerre blanche à, à BFA, mais globalement, c'est pas mal pour marquer l'identité clanique de votre orque, euh, et à ce niveau-là, vous avez donc bah, le blanc, comme je l'ai évoqué, euh, là, le bleu qui peut faire un peu plus Frostwolf, River. Euh, euh, ou autre, euh, je sais. Là-dessus, c'est vrai que euh, le bleu, bon, bah, c'est surtout Frostwolf. Hein, donc, euh, après, vous pouvez mettre le blanc pour les Frostwolf aussi, même si, bon, c'est dommage parce que tatouage bleu ici, bon, il n'y a pas beaucoup de clans qui correspondent à cette couleur. Le jaune, le jaune pour, euh, bah, mine de rien, il y a un clan qui fonctionne bien et qui est assez apprécié grâce à Wood, puisque vous avez le masque que vous pouvez récupérer en transmo. C'est euh, les Skulls. Le crâne ricanan. je rappelle que la couleur du crâne ricanant c'est pas le vert de Wood, hein, non, non, c'est le jaune. Et euh, en fait, c'est pour ça que je choisis cette couleur verte, parce que malheureusement, si on prend un vert un peu plus clair, ça se voit moins. Alors qu'avec ce vert là, un peu plus sombre, et eh bah ben, le vert et jaune ma est magnifique, rend super bien euh, le clan Losting Skull à ce niveau là. Euh, je, je suis. Il y a moyen, j'ai d'ailleurs euh, un de mes modos qui a une, euh, qui a un Losting Skull. Les Losting Skull, vous avez grâce à Wood la possibilité d'avoir le masque et vous pouvez faire un. Mettre en avant ces espèces de tatouages jaunes et faire des, vraiment des superbes transmogrifications pour, le, pour les Losing Skull. Et bien sûr, la couleur rouge, rouge du Black Rock évidemment, aussi pour les Warsong éventuellement les champs de guerre nous avons, nous avons pas mal de possibilités et après bon le rouge évidemment c'est la peinture de guerre de la horde donc le rouge est assez classique moi par exemple sur un de mes bleeding Hollow, j'avais pour montrer que bah, malgré tout ils sont dans la horde et en même temps les couleurs claniques donc en fait j'avais fait une, superpo une superposition des tatouages euh, des tatouages donc verts des bleeding Hollow avec le rouge avec le rouge un peu plus tranquille euh, qui accompagne ça attention à pas en faire de trop mais c'est vrai que bah, ça peut faire voilà Côté clan, deux clans, la horde et mon clan à moi, donc là-dessus, ça marche, ça marche bien. Un truc au niveau des yeux, je vais tout enlever pour que vous soyez vraiment concentrés sur les yeux. Un point qu'on a tendance à oublier en orques et que Blizzard oublie lui-même, attention, attention, attention au niveau des yeux. Il y a un petit bémol avec les orques, beaucoup trop, beaucoup trop de personnes, malheureusement, sont dans une situation où ils mettent des yeux bleus à leurs orques. En même temps, l'orque le plus connu, c'est il a des yeux bleus, donc ça rend trop bien. Les yeux bleus, en fait, c'est simple, dans l'histoire de Warcraft, il n'y a qu'un seul orque qui a eu les yeux bleus. C'est même pas genre les elfes de la nuit où quelques, quelques individus naissent avec les yeux, les, les yeux dorés, tout ça, tout ça. Chez les orques, on ne connaît qu'un seul orc qui est né avec les yeux bleus. Il s'agit de Thrall. Qui a indiqué, du coup, pour les esprits, etc. Ah, il semblerait que destin exceptionnel. Mais uniquement Thrall. Je sais, vous allez me dire « bah non, Malga, euh, son père, il a aussi les yeux bleus. » C'est une erreur de World of Draenor. Et une erreur qu'ils avaient qu'ils avaient avouée à World of Draenor quand on leur a mis la, ma... la tête dans le... dans le sac et qu'ils ont relancé à Shadowlands comme des abrutis et qu'ils ont remis, du coup... Euh, à bah, du Quadragon Flight, mais les yeux bleus, et il y a beaucoup de PNJ malheureusement avec les yeux bleus au niveau des, des orques, mais comme c'est général aléatoirement, je pense qu'ils trient pas. Comme vous pouvez faire les yeux bleus, pas bah, tout le monde les, les garde. Évitez les yeux bleus, vraiment, évitez les yeux bleus. Euh, je sais, vous allez dire, ouais, mais non, moi mon personnage il est exceptionnel, tout ça. Non, vous avez plein d'orques exceptionnels qui n'ont pas les yeux bleus. C'est pas parce que vous n'avez pas les yeux bleus que vous n'êtes pas exceptionnel. Voilà, je, je, je tiens à le rappeler. Donc, euh, bah ai, d'ailleurs, je, je vais virer ses yeux bleus instantanément. Sachant que si vous voulez, en, à l'inverse, plutôt vous fondre dans le décor, les yeux rouges, c'est les yeux. Euh, alors, même si je sais, yeux rouges égale euh, boire le sang, les yeux rouges que vous avez ici, c'est pas euh, quelqu'un qui a bu le sang. Hein. Euh, quelqu'un qui a bu le sang, les yeux rouges, c'est <rire> des lampes. Hein. Donc, euh, c'est des, euh, des lampes à UV, mais version rouge. Donc, euh, les yeux rouges pour un orc, ça marche bien. Le, le vert et le rouge fonctionnent très bien. Je ferai bien sûr une vidéo sur les magars, mais euh, soyons honnêtes, je vais faire mon petit côté euh, défenseur. Euh, je vois de plus en plus de magars et de moins en moins de peaux vertes. Les orques, c'est le vert. Hein. C'est The Green is Here. <rire> Donc les, les peaux vertes. s'il hein, vous plaît, respectez-vous. Donc, euh, au niveau des classes, au niveau des classes pour les orques, évidemment, le guerrier, c'est le. Combo, je veux dire, gagnant, le combo le plus. Euh, qui fonctionne le mieux pour les orques, le fait de faire euh, guerrier. Enfin, je veux dire, beaucoup vont se faire un orque guerrier, c'est logique. Le grunt, beaucoup. Enfin, on, on va pas se mentir, je pense que la classe guerrière. Alors, au final, elle est beaucoup plus relative aux nains en fait. Hein, si on regarde au niveau des, des compétences, hein, ça ressemble beaucoup plus aux nains. Mais c'est vrai qu'on va pas se mentir, je pense que les grunts sont une des composantes de cette classe. Il euh, n'y a pas. notamment l'aspect la furie. Hein, vraiment l'aspect furie. Vous avez plein de symboles de la horde, plein de symboles orques. Donc c'est vrai que ça fonctionne très très bien avec le côté on s'enrache pendant qu'on est en bagarre. Ça marche très très bien sur un orc. Et au final, après, ça ne vous empêche pas de jouer les autres spés bien sûr, mais l'aspect furie en or guerrier elle a été designée pour les orques, hein, je pense vraiment <rire> et c'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Ça veut pas dire encore une fois que les autres classes ne sont pas euh, parfaites et donc euh, le rappel pourquoi jouer orque bien entendu parce que c'est vrai que je suis parti dans le guerrier, c'est indissociable presque euh, pourquoi jouer orque et eh bien c'est une des races emblématiques mine de rien hein, le, je veux dire la, première, la licence à la base c'est quand même Orc and Humans hein, Warcraft Orc and Humans. Donc les orques, évidemment, sont indissociables de l'univers. Ce qui est intéressant avec les orques, c'est que d'un côté, il y a cette bestialité, cette sauvagerie. De l'autre, il y a ces croyances, il y a euh, cette richesse culturelle. Il y a aussi, en fait, le... ce que Warcraft 3 a beaucoup développé, c'est-à-dire la créature qui est hostile dans tous les univers, que ce soit Warhammer, euh, Seigneur des Anneaux, Donjons et Dragons. Les... les orques sont négatifs, en fait. C'est généralement des créatures mauvaises qui veulent tout, euh, qui veulent massacrer, tuer, piller, raider, etc. Et ce qui est intéressant dans Warcraft, la richesse... Que Warcraft 3 a apporté aux orcs, c'est de leur apporter une nuance. Avec oui, ce sont des êtres sauvages. Ils ont été aussi manipulés, même si certains ont volontairement accepté euh, cette corruption. Mais et les orcs ont ça en leur euh, en leur fort intérieur, ont cette sauvagerie aussi en leur fort intérieur, qui a été dupliquée, on va dire, qui a été euh, amplifiée par le sang euh, démoniaque. Mais du coup il y a ce passé en fait, cette richesse, ce côté rédemption, ce côté il faut avancer, on a commis des choses terribles mais il faut avancer. Euh, certains qui veulent retomber dans leur travers, notamment le lien avec Garoche, qui veulent euh, revenir à, une, à un côté euh, passé... Euh, passé retravailler, repenser pour où on oublie tout ce qui va pas pour garder qu'un seul aspect. Il y, y a vraiment cette ce conflit vis-à-vis -vis du passé au niveau des orcs qui est très intéressant avec Thrall justement lui plutôt qui est dans la rédemption. Euh, on va essayer de de de, de, de pour le bien de ce monde etc. Donc il y, y a vraiment une richesse exceptionnelle. C'est l'une des races bien sûr qui a le plus d'histoire dans la licence Warcraft puisqu'ils sont là depuis Warcraft 1. Euh, C'est vraiment la race emblématique du côté de la Horde, fondatrice de la Horde évidemment. Donc il y a il a, a pas je veux dire jouer orque dans la Horde enfin N'importe quel joueur horde devrait avoir un orc, quoi. C'est c'est pas obligatoire, évidemment, mais on va pas se mentir, c'est l'ADN le, le, de la horde. C'est l'ADN de la horde. Donc c'est quand même très, très, très euh, important. En plus, je trouve malheureusement les orques euh, sont l'une des races les plus jouées euh, de la horde, mais c'est pas la première. La première, ce sont les Eldes de 200 euh, Je dis pas qu'il faut inverser la tendance, mais. Ce, beaucoup plus, ce serait beaucoup plus logique d'avoir les orques en première race jouable de la Horde Que véritablement d'autres races Maintenant euh, ce qui est intéressant aussi avec les orques C'est toute leur richesse de clans Si vous regardez les généalogies et tout Et si vous ne l'avez pas fait bah, je vous le conseille vraiment Parce qu'il y a beaucoup de choses L'histoire des orques c'est aussi un peu perdu par rapport aux joueurs à cause de World of Draenor en partie Et du coup on a tendance à oublier un petit peu les histoires des clans orques et autres euh, puisque bah, on reste accroché à celle de World of Draenor Qui fait un, vraiment n'importe quoi Donc c'est un petit peu dommage, c'est une, une race qui est là, qui est très présente, et pourtant qui dans World of Warcraft, a, il a fallu attendre des années et des années et des années avant qu'elle soit remise au centre, notamment avec Dragonflight, et qui a fait des erreurs grâce à Wood. Donc euh, voilà, c'est une race, j'ai pas envie de dire en perdition, parce qu'elle est toujours là, mais malheureusement on a tendance à la mettre, parce que représentation, mais au final on, on s'en fout un peu, donc ce serait bien que voilà, les joueurs s'y réintéressent un petit peu, j'avoue que je... Je passe beaucoup de temps là-dessus, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Bah, forcément, orc dans la licence Warcraft, c'est quelque chose de très important. Voilà, pour les guerriers, j'ai fait le tour. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être dans le délire Grunt. Bien entendu, vous pouvez aussi être dans le délire Chevaucheurs -de, -loup. de loups. Les Chevaucheurs de loup qui vont euh, piller, raider, euh, attaquer euh, très rapidement à la vitesse de l'éclair. Euh, bien sûr, des orques très connus guerriers, on va dire, de la, de, en orques, vous avez bien sûr Grommel Scream, vous avez Kill vous avez beaucoup de, de, de chefs de clan et autres, Black End, par exemple, aussi en guerrier, vous avez beaucoup, Saurfang, tout ça, tout ça, vous avez beaucoup de chefs euh, de grands de grands noms orques qui euh, sont guerriers, vraiment, le, les orques et guerriers, c'est quasiment indissociable aussi. Nous avons ensuite les chasseurs. Alors, les chasseurs, euh, pour ce qui est des orques, pareil, encore une fois, au niveau des clans, tous les clans orques sont des chasseurs, hein. ce sont des chasseurs-cueilleurs, c'est la culture des orques, alors certains se spécialisent plus dans la chasse, hein, on pense aux Thunderlords bien sûr, euh, et euh, donc les Sirtoner et les Frostwolf, mais tout le monde chasse tout le monde chasse, euh, ce que je vous dirais en, en familier au niveau des orques en chasseur, soit vous essayez de garder quelque chose, alors il y, y a plein de possibilités en orques, hein, vraiment toutes les bestioles euh, de du et des tarides, tout ce qui est Barents en général, donc euh, Mulgore, euh, Stone Talon, donc euh, les serres rocheuses, euh, les tarides, le du retard, tout ça c'est le, le grand Barents les grands Barrens, donc vous pouvez tout à fait partir là-dedans. Euh, ce qui est intéressant avec euh, les chasseurs aussi, c'est potentiellement aller chercher des pets de l'outre-terre. Euh, puisque bah, c'est un peu la... de Drainer, un autre Drainer à nous, c'est la période, euh, c est, c est, ce sont des, des, des orques au final originaires de Drainer, donc ça peut être intéressant. Euh, on voit le sanglier, j'avais oublié que le sanglier était mis de base en pète pour les orques, ça marche très bien, n'oublions hein, pas que les porcheries orques, en gros la nourriture principale des orques c'est le sanglier, donc c'est vrai qu'il y, y a cette connexion avec eux. Euh, évidemment, on peut penser au loup. Si jamais vous voulez des loups, essayez plutôt le loup noir, puisque le loup noir c'est vraiment le, le loup endémique de Drainer, euh, après vous pouvez aller chercher le loup blanc du côté de, des montagnes d'Alterac, mais c'est plutôt généralement lié au Frostwolf, parce que sinon le loup emblématique euh, orc c'est noir, vous pouvez partir un loup brun mais... Je ne suis pas en train de vous dire, de vous obliger à faire ça, hein. c'est juste le loup noir, c'est vraiment l'animal embléma, emblématique de, de, de Draenor avec le, avec le sanglier, effectivement. Euh, du côté des, euh, du chasseur, bah après, il y a tout ce qui est euh, un truc qui peut être très intéressant aussi, personnellement, que j'ai choisi pour les Dragon Maw, qui sont aussi euh, des euh, grands euh, experts du domptage, donc euh, les gueules de dragon. Dragon Maw, ce que j'ai fait, alors ça pour le coup, ça n'a jamais été vraiment associé, ce qui est fortement dommageable, comme on ne peut pas chevaucher de dragon ou autre, bah vous avez toutes les créatures draconiques des îles aux dragons qui peuvent être assez intéressantes sinon, comme on ne peut pas avoir de dragonnés ou de drake euh, en, en familier personnellement ce que j'ai fait c'est que bah, en fait, les dragonnements on sait qu'ils sont dans la horde on sait qu'ils ont été libérés des, des camps d'attornement ils ont rejoint Thrall dès qu'il les a libérés, donc ils font partie des orques qui euh, vont être fondateurs de, de, de, de du retard etc, et au final à Warcraft 3 on a des chevaucheurs volant, de créatures volantes, c'est les wyverns. Et ça n'a jamais été fait, mais je pense que ce qui serait le plus intéressant, c'est de faire en sorte que les chevaucheurs de wyverns et que les wyverns soient la spécialité des dragon maux, euh, de l'ouest, en fait. Bien sûr, à l'est, ils ont continué à garder le délire avec les dragons, mais nos dragon qui sont dans la horde depuis Warcraft 3, fondateur, etc., bah, en fait, c'est dommage de jamais avoir associé Wyvern et euh, dragon maux. Parce que ce serait tout à fait logique que ce soit les Dragon Maw qui soient les spécialistes de la monte de Wyvern Donc personnellement mon Dragon Maw, Mo, euh, couleur blanche, hein, bien entendu pas noire euh, du jeu Malheureusement le tabar est noir, ce que vous pouvez faire c'est garder le tabar noir Mais euh, mettre de l'armure blanche à côté pour vraiment garder l'armure la, originelle des Dragon Maw Puisque la, la couleur c'est blanche je rappelle pour les Dragon Maw euh, vous avez euh, du coup bah, les wyverns qui peuvent être intéressantes, alors pour chauffer, pour euh, dompter des wyverns il faut le truc chasse, enfin il faut le faut avoir fini la classe chasseur euh, du de fief de classe euh, à Légion. Il euh, y a un vendeur euh, local qui vous permet de la, la monte, de, le domptage de certaines créatures, notamment les wyverns pour pouvoir avoir des wyverns à vos côtés, puisque la wyvern c'est aussi un animal emblématique orc. Un truc que, je, que beaucoup oublient, parce que la plupart associent le codo au tauren, ce qui est logique puisque c'est un peu les bisons des taurennes, on en reparlera dans le SOSRP des taurennes. mais un truc très important, qui chevauche les codos dans Warcraft 3 C'est pas les taurennes Non non non, c'est les orques Les taurennes ont facilité l'accessibilité, on va dire, ont rendu plus facile l'accès à certaines créatures pour les orques, Ils ont facilité le domptage des orques, mais au final les taurennes ne montent pas de codos, ne montent pas de wyverns. Le kodo est trop petit pour un tauren et euh, la wyvern est trop petite pour un tauren. Le tauren ne peut pas s'envoler sur, euh, sur, euh, sur une wyvern. Donc en fait, si vous regardez dans Warcraft 3, qui chevauche des codos, C'est les orques. Qui chevauche la monture volante la wyvern C'est les orques. Et je rappelle que les tauren à la base qui étaient prévus à Vanilla, c'était de, de ne pas avoir de monture en fait et de courir. Ce qui finalement était annulé. On leur a donné le codo parce que c'est associé. Mais aujourd'hui on a tendance à... Je vois très peu d'orques qui chauchent des kodos, alors qu'en fait, bah, techniquement, c'est des orcs qui chauchent des kodos, pas des torrens. Un torren chasseur en pète avoir un codo, c'est tout à fait envisageable, mais pour le coup, c'est vrai que le codo, c'est plutôt un animal orque, enfin euh, en termes de en terme de monture, hein, bien sûr. Mais on peut avoir tout à fait un orque qui euh, aurait euh, un codo en animal de compagnie, enfin, en, en pète. Et euh, j'ai, je crois que j'ai jamais vu un orque avec un codo en animal de compagnie, donc euh, ce serait ce serait pas déconnant, quoi. ce serait vraiment pas déconnant. Donc il faut monter la répute euh, tauren, si vous voulez euh, la, la, la, la répute tauren pour, pour chevaucher des codos d'ailleurs je le rappelle. Donc voilà, le codo, la wiverne, euh, ça c'est vraiment les montures de Warcraft 3, le loup évidemment c'est les trois montures des orques dans Warcraft 3. Euh, dans Warcraft 1 il bah, y avait déjà les loups. Euh, dans Warcraft 2 les orques ne montent plus rien, euh, ils ont perdu leur loup euh, dans, la, dans, la, dans la première guerre la plupart. Il en reste hein, il en reste quand même. Notamment les Black Tooth Green spécialisés dans la, la chevauche. Chevaucher le loup noir. Et euh, avec les Blackrock, bien sûr, mais les Blackrock heurtent plus des masses, c'est plutôt le Black Tooth Green qui vont se spécialiser là-dedans. Et euh, donc, à Warcraft 3, on a les Warsong qui ont gardé leur, euh, leur loup noir également. Donc voilà, le, le, vous avez pas mal de bestioles. Après, on peut encore une fois aller sur du Raptor, aller sur du scorpide hein, évidemment, si vous avez envie. Euh, Dragon Moe, avoir des Raptors en attendant le, la Wyvern c'est exactement ce que je fais, donc c'est tout à fait, euh, tout à fait euh, ok, hein, vous avez plein de bestioles, c'est après euh, en, en fonction de vos goûts aussi. Je reste très longtemps sur le chasseur, mais encore une fois, vous pouvez tout à fait faire un guerrier ou un chasseur d'un clan qui, euh, généralement, par exemple, un Shadowmoon chasseur ou un Shadowmoon guerrier, ça marche, il n'y a pas de souci. Euh, connaissez les clans pour les couleurs, le, le mythos, on va dire, voilà les, les crânes, etc. éventuellement pour les Shadowmoon, mais à côté de ça, toutes les classes fonctionnent, encore une fois, toutes les classes fonctionnent. Alors, l'orque mage, alors, l'orque mage, comment le justifier d'un point de vue euh, à Cataclysme, si vous regardez ma vidéo sur Cataclysme, l'orque euh, mage, ils sont pas emmerdés sur les explications. Il y avait les, nouveaux, les, nouveaux, les nouvelles combinaisons classe-race. On va pas se mentir, des orques mages, j'en crois rarement. Euh, pour le coup, c'est vrai qu'à Cataclysme, ce qu'ils avaient justifié, c'est que bon, les réprouvés leur ont, pris la, leur ont appris la magie. Ah voilà. Allez, au revoir! Et à Cataclysme, ils ont fait énormément de travail pour expliquer les nouveaux, nouvelles combinaisons classe race que ce soit pour les taurennes, j'ai fait une vidéo sur les tauren paladin euh, les, euh, les ralar, donc les, les mages, elfes de la nuit, c'est super explication j'ai aussi fait une vidéo sur le sujet mais pour ce qui est des orques mages, il bah, n'y a pas d'explication hein, globalement c'est juste euh, oh, bah c'est les réprouvés qui leur ont appris si c'était aussi simple, hein, bah, tout le monde peut tout faire donc euh, moi personnellement si vous voulez vraiment euh, pas éviter totalement si possible le mage du Kirin orc, hein, c'est vraiment. Euh, non hein, L'autre, là, là, là avec, sa, avec sa tenue à la con, là, non, non, merci on, on évite. Essayez de trouver des tissus un petit peu plus tribaux. Apparence tribale. Euh, Là-dessus, n'hésitez pas à aller chercher beaucoup de transmogrification à Warlord of Draenor l'extension vous donnera beaucoup de tissus un peu plus euh, tribaux. Et pour ce qui est de l'aspect, pour expliquer votre aspect. En gros, les magiciens orcs. Dans le jeu de rôle, il y avait une spé un peu plus magicien pour l'orc. Ça reste en fait dans votre tête, il faut vous dire que vous êtes un chaman. Mais vous êtes juste un chaman spécialisé. C'est-à-dire que là où le chaman orque, bah, il utilise tous les éléments, etc. Le feu, l'air, l'eau, euh, tout. Le mage, lui, il se spécialise. En gros, vous êtes un chaman spécialisé dans le feu. Ou un chaman spécialisé dans l'eau. Et pour ce qui est des arcanes, vous êtes un chaman spécialisé dans les astres, dans... Euh, Ouais, dans les astres, les, les, les, les enfin, globalement tout, tout ce qui est euh, esprit esprit euh, astral. Donc Sachant que vous avez hein, des chamans là-dessus hein, qui fonctionnent. Bon, si vous avez joué à HOTE, pour le coup, ça ne vous choquera pas euh, le lien avec les astres et tout, ce qui est un peu plus étonnant euh, il y a longtemps, on va dire. Mais rappelez-vous que dès Warcraft 1, il y a les orques avaient beaucoup de constructions en pierre, des monolithes, etc., qui rappelaient le côté euh, astral, puisque bah, les, les monolithes, Stone Age, tout ça, c'était aussi pour indiquer vis-à-vis éto -vis des étoiles, le lien avec euh, les étoiles. Donc, en soi, ce n'est pas déconnant euh, ça. Donc voilà, vous êtes plus spécialisé dans, dans un élément, donc essayez de faire un chaman. Dans l'idée, plus que véritablement un match du Kirin Tor pour les orques. Enfin, les orques ont ravagé Dalaran, hein, donc. Euh, et, et pas qu'une fois, donc. Genre, on, on évite, on évite les orques du Kirin Tor. Euh, non merci, quoi. Non merci. Et Dalaran, l'une de ses principales actions a quand même été la lutte contre la Horde, hein, ne l'oublions pas. Donc, euh, bien sûr, euh, le, a, de l'eau a coulé sous les ponts, mais quand même, quand même, quand même. Euh, les voleurs, les voleurs, comme je l'évoquais, les voleurs orques. Bah, il y a un clan principalement euh, basé là-dessus, c'est les Chatredens, bien entendu, les, les, la main brisée. Mais vous pouvez tout à fait faire des voleurs, comme je disais, le côté éclaireur, le côté. Euh, le côté éclaireur, le côté. Euh, et, enfin, juste espion, il y a pas mal d'informateurs, il y, y a beaucoup d'infos euh, là-dessus. Ça marche bien, il y a plein de, plein de choses possibles. Euh, donc, évidemment, Chatredens, c'est le clan spécialisé là-dedans, ça ne veut pas dire que vous devez forcément être, être un Chatredens. Et l'autre catégorie de voleurs, d'ailleurs Orc, bah, on peut penser à l'Orc euh, le plus connu en termes de, terme de voleurs, bah, c'est Garona, évidemment, Garona, euh, Garona la, la, la demi orque hein, la, la, la sans-mêlée, qui, pour le coup, était un agent du Conseil des Ombres, donc euh, là, beaucoup plus clan Storm River, clan euh, Twilight Hammer, euh, tous les clans, on va dire, euh, avec des démonistes, etc., qui pouvaient être leurs agents, euh, leur, leurs assassins personnels, et au final, même les clans militaires, que ce soit les BlackRock, les.. Les. les, les, les euh, bah même j'ai envie de dire les Dragon Ball, mais. Les Warsong ou les Bleeding Golo, bah ils vont avoir des espions, ils vont avoir euh, des assassins, etc. Donc en soi, voleur, vous pouvez vraiment tout faire. Euh, les spé, alors évidemment, les deux spé assassinat fonctionnent bien. Euh, pour ce qui est de la spé, euh, celle de pirate c'est pas dueliste, j'ai oublié le nom. Euh, hors la loi. Euh, un pirate orc, bah les orcs ont de la piraterie, oui les orcs ont des marins alors attention Chronicle 3 vous dit oh, oui oui les orcs la marine c'est de la merde euh, ils disent ça mais de l'autre il n'y a pas de redcon sur toute la marine orc donc euh, sur Z-Cour etc tous les ports orcs de Draenor euh, ça ça n'a pas été redcon donc euh, bon pour moi c'est plus une erreur de Chronicle 3 j'avais pas du tout apprécié le moment où ils disent oh, ouais les orcs ils ont aucune marine ah bon ils ont pas de marine les orcs et euh, du coup les orques et la marine, si, il euh, y en a, il hein, y a des pirates, c'est quand même, euh, la couverture de Warcraft 2, c'est quand même un orque, euh, un orque marin, donc, euh, non, non, vous pouvez tout à fait, euh, vous pouvez tout à fait faire, d'ailleurs, la loi, euh, et là, pareil, le clan, bon, il n'y a pas de clan, à l'heure actuelle, orque spécialisé dans la marine, euh, ce ne serait pas déconnant qu'il le fasse d'ailleurs, un hein, clan euh, qui le spécialise un peu dans la marine, mais, il euh, n'y a pas de clan orque là-dessus, donc, vous pouvez tout à fait, euh... après, Bleeding Hollow semble pas dégueu non plus puisque bah, Z-Cour, le port principal orc que qu'on connaît c'est Z-Cour euh, et Z-Cour bah, c'est plutôt sur euh, le côté Bleeding Hollow donc en, en soi, vous pouvez tout à fait euh, le faire Pareil Shattered Ends, là ça marche encore une fois Shattered Ends avec euh, euh, pas loin aussi euh, de Z-Cour mais Z-Cour est plutôt euh, Bleeding Hollow de Burning Crusade nous, nous reconfirme le truc de Warcraft 2 là dessus et c'est des Bleeding Hollow qui sont à Z-Cour donc... Euh. Y a même Wood Z-Gold, Z-Core, machin, tout ça est lié au Bleeding -golo, donc là-dessus ils sont restés dans le, dans le même délire. Après on imagine moins des marins, le problème c'est qu'Od les a rendus tellement sauvages les Bleeding Golo que on, les, on les voit moins en grands euh, officiers de marine, <rire> mais bon, euh, voilà, globalement... Voleur, tous les clans fonctionnent, il n'y a pas de soucis assez haut là. Prêtre Alors prêtre, toujours un truc un peu particulier, que prêtre, puisque que prêtre, et euh, ça pour le coup, c'est dans la nouvelle combinaison classe-race, euh, je sais beaucoup sont en mode, ah les Shadow Moon, ils font des prêtres, tout ça, tout ça. Bien joué, Wood est passé par là. Le prêtre, tout simplement, il y a l'idée de la lumière et, et autres. Et je rappelle que la... La religion principale des orques, c'est le chamanisme en fait. Hein. Ils honorent les esprits euh, et pas que les esprits élémentaires, les esprits tout court en fait. Et notamment bah, les esprits des morts. C'était déjà quelque chose qui avait été associé à Nerzul dans l'Ascension de la Horde. Hein, le... Honorer les esprits, c'est l'objectif des chamans. Donc pas que les esprits élémentaires. Donc en l'occurrence, si vous faites un prêtre, encore une fois dans le même délire que mage, vous êtes un chaman spécialisé dans les esprits en fait euh, l'esprit de la vie euh, aussi hein, mais bon ça c'est plus moine on va y revenir après mais un, un esprit, enfin euh, les esprits des défunts en fait hein, tout simplement donc euh, célébrer les, les morts et autres et euh, par exemple bah, aussi, à ce niveau là le sacré va être beaucoup plus honorer les esprits, le passé etc les morts ou soigner les vivants pour mieux soigner les vivants pareil pour le vide enfin le prêtre ombre plus pour le coup lui un peu plus mort sachant que le prêtre ombre peut vraiment faire votre transition entre chaman et, euh, et démoniste c'est ce qui s'est fait avec Ner'zul hein. Ner'zul il euh, y a eu son gros délire de la mort qui l'a fait passer en gros de la classe chaman à la classe démoniste donc le prêtre ombre peut être un peu plus basé sur euh, la mort et pas forcément que la mort mais euh, vraiment sur le côté euh, négatif et la transition aussi vers des mots euh, du côté euh, de euh, la du prêtre discipline vous pouvez vous partir sur un délire en fait euh, un petit peu comme les paladins en fait le côté, le feu en fait, le feu sacré et là en fait ce serait le, les Pyre Master dans le, dans, le, dans le RP vous aviez le Pyre Master donc qui peut être associé au Mâche Feu mais aussi aux prêtres discipline ou aux prêtres sacrés l'idée que en fait vous soyez spécialisé dans le, dans le feu purificateur les orques dans leur rites funéraire brûlent leurs leur, leur, leur morts et là, vous allez me dire quoi Pourtant, Wood Wode... oui. <rire> Ils ont oublié le rite funéraire des orques. Mais les orques, quand il y a un mort, ils le brûlent. Et donc, le fait de brûler ces morts, bah, ça fait qu'il y a des chamans spécialisés dans le passage vers l'au-delà, en fait. Et ça, ça s'appelle les Pire Master, donc les maîtres, en gros, du, du bûcher. quoi. Et euh, soit vous en faites un mâche-feu, mais bon, le mâche-feu, c'est plutôt chaman. Et moi, je pense plutôt que le Pire Master fonctionne plus avec le prêtre, dans l'idée de la. De... Du, du voilà, on va, on va accompagner le défunt, etc. Donc, le, le prêtre fonctionne bien à ce niveau-là. Évidemment, évitez les, euh, les, les, les grandes robes blanches de la lumière, etc. Hein, vous n'êtes pas ça, vous êtes un chaman. Gardez l'aspect tribal orc, s'il vous plaît. Respectez la culture orc démoniste. Alors, démoniste, bon, bah, ça, c'est une des classes. Je veux dire, avant la sortie du chasseur de démons, et potentiellement un jour on aura des orques chasseurs de démons, ce serait totalement, euh, totalement fonctionnel, hein, euh, avec un gros gros orque chasseur de démons, ça marcherait très bien. Mais les démonistes orques gardaient l'esprit chasseur de démons, c'est-à-dire que les orques chasseurs de démons, Thrall à la base avait banni les démonistes, finalement les a acceptés, mais extrêmement contrôlés. Démoniste orc, dans le principe, tous les clans peuvent fonctionner, tous les chamans je dis bien, tous les chamans orc sont passés par la case démoniste avant de revenir à la case chamanisme. Mais euh, tous les chamans orc, à part quelques rares exceptions, mais même Drektar a été démoniste. Donc ils ont fait la transition chaman-démoniste et euh, du coup, bah, démoniste, bien sûr certains euh, sont restés. Et l'idée c'est que globalement aujourd'hui ils sont très peu, on a remis à fond avec Thrall et la horde de Warcraft 3... La Horde actuelle, hein, globalement, le chamanisme est au premier plan, mais ça ne veut pas dire que euh, les démonistes euh, n'existent plus. Même si Garrosh en a tué, alors, les a bien utilisés avant d'en tuer pour euh, se dire, oh, ouais moi pas de démoniste. Mais les démonistes, bah vous pouvez tout à fait vous dire que vous êtes un ancien chaman qui est devenu démoniste, ou au contraire vous êtes directement allé, enfin euh, vous avez grandi dans le chamanisme et, et euh, si vous êtes un, un jeune orc. Vous, êtes grandi, vous avez grandi dans le chamanisme, mais bah, le démonisme vous a, vous a un peu fasciné, etc. Et l'idée c'est garder le côté chasseur des démons dans le délire alors que en gros vous servez, en fait vous voulez combattre le feu par le feu, sans être une grosse pupute à la gul'dan, juste vous avez gardé le, le feu. Euh, enfin vous voulez utiliser les armes des démons contre les démons et ça ça fait très chasseur de démons pour la horde en fait et donc pareil les clans, alors bien sûr il y a les clans spécialisés dans la démonologie euh, qui vont très bien fonctionner par exemple le, le, bah, les Storm River, les Twilight Hammer, les, euh, un petit peu la Burning Blade aussi donc euh, ça peut fonctionner ces clans là mais encore une fois tous les clans ont eu des démonistes donc ça marche très bien pour ce qui est des spé, bah tout fonctionne, euh, l'aspect euh, affliction peut être utilisé dans le côté un peu plus mort pour un Shadow Moon par exemple, un démonie Shadow Moon ou autre, mais euh, tout fonctionne honnêtement, euh, même, enfin, euh, vraiment tout tout, tout fonctionne à ce niveau là, il n'y a aucun problème. Euh, le lien entre le vide et les orques, je dirais que c'est un, un sentier sur lequel j'ai pas envie de trop de m'avancer parce que euh, vous avez le Twilight Hammer qui est à la base un clan orque, euh, mais bon, bah, ils sont partis de la horde, donc... Euh, le lien orc vide, vous pouvez le faire évidemment dans la même logique que le. combattre le feu par le feu, bah, cette fois c'est pas démon mais vide. Mais en soi, ouais, j'ai pas spécialement de le truc. Et vous allez me dire, bah oui, mais du coup, toi il est à mer dans la horde, sur le papier, il doit en rester un ou deux. Sur le papier, il doit en rester un ou deux qui sont restés fidèles à la horde. Et d'ailleurs, si vous voulez un exemple, le, le démoniste orc le plus connu, vous allez me dire, Guldan évidemment, mais qui est potentiellement positif, qui, euh, qui a eu une rédemption, c'est un orc que beaucoup ignorent, que ne connaissent pas, c'est Draktul. Draktul qui est euh, l'orc que, que Maiev va aller voir aux îles brisées à Warcraft 3, qui est un ancien du Conseil des Ombres, donc on pèse un petit peu, qui était euh, du coup un des conseillers de Gul'dan, qui est un Stormriver, donc un tiss euh, foudre ou je sais plus quoi. Euh, et en l'occurrence, les de bah, la plupart ont été massacrés. Il en reste plus beaucoup et euh, les, ra les rares survivants sont sur les îles brisées. Certains sont restés fidèles à la démonologie euh, pour la Légion ardente et restés fidèles à la Légion ardente. Certains ont fait amende honorable, notamment c'est le cas de Dractul. Malheureusement, Légion n'a pas remis Dractul en chef de fief et a complètement zappé. Enfin, il est là Dractul, mais il a juste son petit chapeau de sorcier en mode tu es un sorcier Harry. C'est dommage, mais Drag -Tool, bah du coup, c'est un démoniste assez connu, euh, qui lui, pour le coup, aurait pu être vraiment le rédempteur euh, démoniste de la horde, tout ça. Ça aurait pu être très intéressant et ils sont passés à côté malheureusement. Pour les chamans, bon, je vais pas... Euh, je, je pense que j'ai déjà commencé à parler du chaman orc. Tous les clans fonctionnent, tous les clans des chamans, tous les clans des chamanes tous les orques ont des chamans, euh, les, tout, les trois specs fonctionnent, il euh, y a carrément une spé qui a été faite pour un orc. c'est l'aspect euh, mince, j'ai un trou, euh, l'aspect avec les deux euh, mince mince mince mince mince, mince, mince j'ai oublié, oublié le nom, j'ai oublié le nom, c'est... Bon j'ai été vérifié parce que je pouvais pas ne pas le dire, l'aspect amélioration puisque c'est le chamélio tout ça tout ça, donc l'aspect amélioration qui a été vraiment designé pour Trall. Hein, donc, euh <rire> je veux Trall, c'était censé... Euh, parce que le shaman, à la base, le shaman spécifique, il est beaucoup plus en cuir. Euh, même si je sais, le shaman ne porte que de la maille. Mais l'idée, c'est de la maille. Ça a été... Euh, essayer de faire un entre-deux, en fait. Puisque le shaman iconique, classique de Warcraft 3, euh, c'est en cuir. Hein, le mec, les regards, là, ils sont en cuir, etc. Vous avez l'oracle, le, le, le, le, le prophète, qui, lui, pour le coup et pareil en cuir Drektar, tout ça tout ça et au final comme Trall était en plaque avec l'armure de Doomhammer et que c'est un chaman, bah Blizzard était comme un con en mode oh bah ouais mais si on met du cuir pour les chamans, les gens vont dire bah Thrall il est pas en cuir. Du coup, plutôt que de dire bah si euh, c'est pas grave, Trall il est <rire> finalement ils ont fait un entre-deux, ils ont fait maille C'est entre cuir et plaque. Voilà, maille, du coup tout le monde peut porter maille machin, mais euh, shaman, bien sûr, il y a l'aspect. Bon bah, Amélio, vraiment combattante, les deux autres sont un peu plus spirituels. C'est euh, vraiment tout est viable là-dessus, tout, tout fonctionne donc euh, régalez-vous. C'est l'une des grandes classes euh, orques. Euh. Dire, les orques, je pense que généralement vont faire soit guerrier, soit chaman, et peut-être chasseur. C'est les trois classes euh, les plus iconiques pour les orques. Ça veut pas dire que les autres n'ont aucun sens, hein, au contraire. Mais euh, c'est vraiment les trois plus classiques, je dirais. Monial Et pareil, Shaman encore une fois, tous les clans. Monial Alors ça, moine, c'est très intéressant pour les orques. Personnellement, j'ai fait un moine orque, parce que dans le côté rédemption, je rappelle que les orques ont aussi cette soif sanguinaire, cette soif de sang. Bien sûr, elle a été euh, amplifiée par le sang de démon qu'ils ont bu, le sang de Manoroth qu'ils ont bu, etc. Mais en l'occurrence, même si aujourd'hui, ils n'ont plus euh, l'addiction la, au sang de Manoroth et au, euh, au sang de démon, ils ont toujours fait des crimes éventuellement, ils ont commis des crimes etc et ils ont envie de se racheter et ils ont quand même toujours cette soif sanguinaire qui les habite, elle n'est pas liée au démon mais c'est juste bah, l'idée que quand ils se battent il y, y a cette rage, cette pulsion qui sort de, de, en eux et en fait le sang de démon a amplifié ça mais elle est déjà présente, c'est d'ailleurs le racial des orques. Même si bon, le racial des orques, euh, il était quand même un peu pour faire écho à... <rire> au centre vents Mais au final, eh bien, du coup, les, les moines, euh, moines orques, ça fonctionne très bien dans l'idée d'aller en Pandarie, de faire amende honorable, d'essayer de réfléchir un petit peu plus. Et le moine, juste factuellement et vraiment de manière simple, c'est un chaman du cinquième élément en fait. Hein. C'est l'élément de l'esprit, donc l'élément de la vie. Donc c'est le cinquième élément. Les chamans, on les connaît pour le feu, l'air, euh, la terre euh, et l'eau. Bah en fait ça c'est le chaman de l'esprit. Donc en l'occurrence, moine orque, ça fonctionne trop trop bien. Genre que vous gardiez le côté chaman ou que le côté genre pèlerinage pour essayer de canaliser cette fureur, cette soif de sanguinaire, etc. Bah ça marche très bien en fait, tout fonctionne. Et il y a encore, pour justifier orque, moine, il y a encore... Euh, un élément qui est excellent, euh, personnellement, j'ai un orc, euh, un vieil orc qui justement fait sa petite rédemption, tout ça, tout ça. Mais l'idée, les maîtres lames orcs à l'heure actuelle, il n'y a pas la classe maître lame quand elle sortira, ça sera parfait. Mais en attendant, bah, ce qui se rapproche le plus du maître lame, c'est le moine en fait, hein. c'est le moine orc. Donc euh, vous pouvez avoir votre, votre, le clan Burning Blade qui est beaucoup plus connoté asiatique en fait en termes d'imagerie. Hein, les katanas, ils se battent avec des katanas, ils ont le sashimono etc. Euh, donc euh, les bannières dans le dos c'est Burning Blade à la base. Donc le côté asiatique euh, vraiment à fond les ballons du clan Burning Blade fonctionne très très bien pour un moine. Ça ne veut pas dire que les autres clans fonctionnent pas. Je dirais juste que le clan Burning Blade c'est vraiment eux qui sont hein, les samouraïs orcs là c'est les Burning Blade. Donc euh, le moine fonctionne très très bien dans cet esprit Tout en gardant le côté chamanisme Il ne rejette pas le chamanisme bien au contraire Nous avons ensuite les chevaliers de la mort Alors les chevaliers de la mort orque euh, Globalement vous allez me dire mais Si on prend le RP chevalier de la mort orque C'est compliqué puisque bah, Chevalier de la mort orque euh, Il hein, n'y a pas de paladin Donc euh, pas de paladin orque Égal pas de chevalier de la mort sur le papier Oui Maintenant vous avez plusieurs explications pour le faire Soit vous êtes un chevalier de la mort orque de Warcraft 2 Pas Warcraft 2 donc en gros, un humain mort de Warcraft 1 qui, en, dans, dans lequel on a mis un, une âme de nécrolite ou de, fin de juste de démoniste orque. Mais le truc, c'est que c'est censé être dans des corps humains. Éventuellement, vous êtes une exception. Il n'y avait plus de corps humains. Il <rire> n'y avait plus de chevaliers humain. Hop, on vous a mis dans un on vous a mis dans un orque parce que n'y bah, il y en avait pas. Et à la limite, bah, à l'inverse, au lieu d'être un chevalier de la mort de Warcraft 2 sur chevaux, bah, vous êtes dans ce même délire. Un, un chevalier de la mort, mais cette fois sur, euh, sur loup, en fait, hein, sur loup. Et essayer un loup noir ou loup blanc, à la limite, pour le côté euh, mort-vivant. Loup noir, ça marche très bien aussi. Donc, plutôt première génération, en fait, en tant que chevalier de la mort. Ou alors, euh, vraiment le côté combattant. Et là, vous prenez la définition du chevalier de la mort de Warcraft 3. Je vous laisse euh, voir euh, la vidéo de, de, de, sur les classes du euh, chevalier de la mort. Mais euh, chevalier de la mort de Warcraft 3, bah, ça ne fonctionne pas, puisqu'il n'y a pas de paladin. Donc, plutôt la, la définition de Wotelka qui est du coup troisième génération, en gros, bah, tout le monde peut devenir euh, Chouet de la Mort, j'ai du mal avec ce délire là, mais un orque mort-vivant euh, qu'on aurait relevé, etc. Alors je rappelle que les rites de funéraires des orques, c'est de brûler leur corps, donc le fait que votre corps soit toujours présent, sur le papier, c'est pas propre, hein. sur le papier, vous êtes dégueulasse, hein. pour un orque, euh, c'est censé être une sorte de blasphème, hein. donc c'est compliqué. Maintenant, ce qui peut être intéressant au niveau de, de, de Chouet de la Mort, c'est qu'il y a aussi un autre aspect, c'est justement un ancien, les anciens chevaliers de la mort de, de Warcraft 2, qui sont devenus des liches, avec par exemple beaucoup de clans, de, du clan Shadowmoon, qui ont formé les premières liches en fait du fléau qui sont originaires du clan Shadow donc vous pouvez potentiellement éventuellement vous dire que vous êtes une sorte de nécromancien orc et que bah, vous avez la grosse épée et tout ça à de la mort mais euh, bah, d'ailleurs il y a une hache euh, qui est très sympa je pense en, en orque mais tout fonctionne hein, l'épée, euh, la hache, le marteau même si c'est vrai que généralement l'arme pour un orc on privilégie la hache, les orques se battent avec tout, hein. vraiment il euh, y a des lames il euh, y a des haches, il euh, y a des marteaux il euh, y, y a de tout, des lances aussi bien entendu je rappelle d'ailleurs que pour le chasseur je ne l'ai pas évoqué parce qu'à l'heure actuelle on ne peut pas le faire mais euh, les orques euh, chasseurs j'y pense excusez moi je, je reviens dessus les orques chasseurs à l'heure actuelle l'arme de combat euh, à distance des orques n'est pas présente c'est le lancer de javelot en fait dans warcraft 2 bah, les, les, les tireurs de la horde c'est les, les trolls lanceurs de hache à mani, trolls des forêts dans warcraft 3 les euh, chasseurs de tête donc les, les spé distance étaient des orques, euh, enfin étaient des trolls lanceurs de, de javelots. Et ensuite, vous aviez les codos, les chaucheurs de codos qui lançaient des haches. En l'occurrence, il bah, n'y euh, a pas de lancer d'armes de, de, de, en fait euh, dans le chasseur. L'arme n'est pas encore présente. J'espère qu'un jour elle sera là. C'était la quatrième spé que j'évoquais, le lanceur euh, qui pourrait être intéressant parce qu'il bah, y a beaucoup, d beaucoup de races en fait qui lancent des armes, euh, des, des, qui lancent des, des missiles hein, globalement. Missile dans le sens projectile. Et euh, du coup, bah, vous n'avez pas de. Donc, l'arc, l'arbalète, pour les orques, le fusil. Bof Donc, je sais que vous, si vous voulez le côté, garder un peu l'esprit le tribal, c'est plus l'arc. Mais euh, pour les orques, bah, à la base, c'est le lancer de javelot. En fait, les javeliniers orques, les lanciers orques de Warcraft 1. Euh, donc, le clan Bleeding Hollow, tout ça, c'est généralement des lancers de javelot, en fait, qui faisaient. Malheureusement, on ne peut pas l'avoir. Donc, c'est vrai qu'en arme, je n'ai pas précisé parce que bah, tout est possible tout fonctionne, même si l'arc fonctionne un peu mieux que les autres, mais même des et orques bah, n'existent pas en fait techniquement, il peut y en avoir bien sûr, mais techniquement il n'y en a pas tant que ça, donc c'est un peu malheureux, mais on n'a pas les, les armes originelles de projectiles euh, pour les orques donc pour les cheveux de la mort, là, pas, pas de problème hein. comme les autres, pas de souci au niveau des armes bon, de, de, de, tout fonctionne, là-dessus c'est pour ça que j'ai pas été, c'est vraiment chasseur, mais malheureusement bah, tout ne fonctionne, tout fonctionne puisqu'on n'a pas accès à l'arme principale des orques donc pour bon, le cheveu de la mort le de la mort, comme je le disais, il y a le clan Shadowmoon qui est très versé dans les, dans les morts, puis bon, le, le roi Lich était un mec du clan Shadowmoon donc ça fonctionne très bien, mais vous pouvez aller sur n'importe quel clan où des orques ont été tués, ont été relevés, mais encore une fois il faut vous dire que c'est un énorme blasphème d'avoir un orque mort qui n'a pas été brûlé. C'est un sacrilège dans le côté chamaniste orc. Voilà, euh, j'espère que cette vidéo sur le SOSRP orc vous aura plu. C'est une race que j'aime beaucoup évidemment les orcs, une des races emblématiques de Warcraft. Donc il euh, y a beaucoup à faire, il y a clairement beaucoup à faire. Vous avez 14 clans majeurs, donc, euh, enfin dedans il y a les mineurs, mais 14 clans orcs ça, ça fait du monde. Après vous pouvez être en mode or aucun clan, mais c'est quand même dommage de ne pas l'associer à un clan. Je trouve vous avez la richesse culturelle orc qui est derrière. C'est à ça que sert ce genre de vidéo aussi, parce que si vous avez un orc et que vous ne l'avez jamais associé à un clan, c'est l'occasion d'essayer de l'associer à un clan, euh, pas forcément un des cinq présents de la quête Dragonflight, vous pouvez aller euh, ailleurs. Il y a des clans un peu plus mineurs, ceux de Warcraft 2, Beyond the Dark Portal, qui sont un peu moins connus des joueurs, qui peut être assez intéressant plutôt que de faire le, le fameux Frostwolf, euh, Warsong, Blackrock, qui sont les trois grands clans orques, Allez euh, chercher des clans un peu moins connus, ça peut être aussi sympa pour être plus original. Voilà Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À plus dans le Nexus. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux, bien sûr. Je suis l'orque que vous voyez sur son petit cheval. Un orque avec un cheval, hein. c'est non, par contre. Hein. Je, je tiens à le dire aussi. Et là, vous allez me dire, oui, à War 3, il y avait un orque sur un cheval, machin. Oui, c'était un esclavagiste. Chevaucher la monture humaine, thématiquement, ça marche mieux. Voilà, bisous L'Octaro voyageur